Salut à tous, c'est Brice de la chaîne Une Bolée d'Air et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de drones et on va parler en particulier du Mavic Mini qui fait grand bruit en ce moment, hein, ce qui est assez normal et je vais vous donner euh, le point de vue qu'on n'a pas trop j'ai trouvé sur euh, les différents forums, les différents groupes sur Facebook etc. C'est, euh, et dans les différents tests hein, qui sont sortis d'ailleurs, c'est l'avis d'un propriétaire de Parotanafi, ce qui est mon cas actuellement. J'ai le Parotanafi Anafi et je vais vous dire ce que je pense euh, du Mavic Mini euh, quels sont ses avantages, ses inconvénients et si je si du coup vous, vous devez l'acheter ou pas et surtout enfin en fonction de ce que je vais dire vous aurez plus de d'informations et vous pourrez vous décider vous-même si oui ou non ça vaut le coup Moi, au tout début hein, quand il est annoncé je vous ai fait je vous ai fait une news hein, avant qu'il soit annoncé officiellement qui est quand il était leaké, je vous ai dit bah voilà il va sortir deux jours avant je crois euh, il va sortir là apparemment il va être très léger apparemment il va être bardé de capteurs alors je pensais à l'époque parce que on avait les deux petits trous à l'avant du mavic mini qui me faisait penser aux capteurs comme sur un mavic pro ou un mavic air et en fait c'est pas le cas il les capteurs on, on en reviendra après on y reviendra après et, euh, et moi je pensais qu'il n'était pas rechargeable en micro usb ce que j'avais regardé pas mal de tests et euh, j'ai regardé une bonne dizaine de tests et personne ne le mentionnait. donc pour moi il n'était pas chargeable était pas chargeable, euh, était pas chargeable en, en micro usb en directement avec autre chose que le chargeur officiel et euh, et euh, j'avais vu 2,7 cas et moi je vous savez hein, moi c'est quand même très 4k hein, euh, je vous invite à aller voir ma vidéo à ce sujet qui apparaît en fiche là. du coup moi j'étais pas spécialement intéressé vous avez fait la news pour en parler et puis pour couvrir le live s'il y en avait un il n'y a pas live m'en et puis voilà. et un de vous m'a dit dans les commentaires de d'une de, de, de, de ces deux annonces m'a dit oh là là par contre je pense que tu as tort euh, de ce que je vois d'après les packs ce mavic mini se recharge tout seul avec sa prise micro usb il euh, n'y a pas besoin d'un chargeur externe je me suis dit, ah tiens donc, je suis allé voir ça euh, je suis allé voir sur le site et j'ai remarqué qu'il avait tout à fait raison Et donc j'ai pu chercher je suis allé chercher plus sur des, des tests anglophones des choses comme ça et euh, là j'ai vu qu'effectivement quelques-uns pas beaucoup mais quelques-uns euh, mentionnaient que oui euh, il se rechargeait bien enfin via autre chose un chargeur officiel obligatoire DJI. donc là ça a fait ding ding dans ma tête parce que euh, du coup ça change tout ça change quand même pas mal tout et du coup j'ai vraiment je me suis vraiment intéressé à ce drone donc du coup j'ai vraiment cherché plein plein de vidéos j'ai vraiment regardé tous ces points positifs tous ces points négatifs et du coup l'idée de cette vidéo c'est un peu de vous donner tout euh, tout euh, tout le résumé de ça tous les points que moi j'ai vus et, et qu'est ce que qu'est ce qu'il faut retenir de tout ça donc pourquoi j'ai voulu, du coup, euh, en sachant ça, qui était vraiment un point primordial pour moi, hein, pour mon drone de, de rando, euh, voyage facile, pouvoir se recharger euh, directement, bah, c'est euh, maintenant rédhibitoire pour moi. Donc, sachant ça, j'ai regardé plus. Et donc, les points positifs, du coup, qui m'ont fait me dire, ah ouais, si, là, ça, je regarde les autres points. Et qu'est-ce qui m'a fait euh, être attiré, du coup, par ce Mavic Mini et qui, à un moment, j'ai vraiment, j'étais à, à deux doigts de me le prendre. Le, le premier gros point positif hein, évidemment que tout le monde a mis en avant et c'est évident que c'est ça la force de ce drone. Hein, vraiment un DJ a été très très intelligent à ce niveau là. C'est le poids euh, 249 grammes avec la carte micro SD. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de le déclarer à l'étranger. Ou de passer la formation en france en fait 250 grammes c'est vraiment la limite actuellement partout dans le monde un hein, grosso modo où euh, il faut soit par exemple aux états unis au canada déclarer votre drone faire une demande d'autorisation pour pouvoir euh, le faire voler enfin des trucs de foufou au niveau de en fait la direction euh, d'aviation hein, si vous voulez l'aviation la, civile de là bas donc il faut les contacter ça prend 20 plombes c'est compliqué machin donc clairement euh, tout le monde vole hors, hors la loi hein, ou 95% des gens veulent hors la loi là bas euh, du coup c'est vraiment un contraignant et là si vous avez un drone de 249 grammes hein, vous n'êtes pas obligé vous pouvez le faire voler sans aucun souci vous êtes tenu de, de, aux règles de vol hein, pas survoler des gens pas voler des habitations être dans les zones autorisées etc euh, mais vous n'êtes pas obligé de faire la démarche vous n'êtes pas légalement tenu de faire la démarche pour euh, pour le déclarer pour demander des autorisations etc etc enfin c'est pareil du coup ça vous ça vous euh, évite d'avoir à passer la formation même si apparemment elle est très facile il faut, faut que je la passe on, on en reparle en fin de vidéo euh, mais du coup voilà ça vous évite d'avoir à faire ça vous pouvez le faire voler n'importe qui peut le faire voler vous pouvez le prêter à quelqu'un vous savez que tant qui vous lui dites les règles de base et qui respecte les règles de base, vous êtes dans euh, dans votre droit, vous êtes légalement, il euh, n'y a pas de souci. alors que normalement sur un drone plus grand, plus lourd que 250 grammes, un NFI par exemple, moi quand je l'ai fait voler là jusqu'à présent, bah j'étais hors la loi. Donc euh, J'ai pas fait énormément de vols, mais il n'empêche que depuis, je sais plus, juin ou avant, euh, quand la loi est passée, a été mise en vigueur, et bien du coup, euh, je suis hors la loi quand je fais voler. Donc voilà, il faut avoir le petit certificat, le petit machin, l'attestation, comme quoi on a bien fait la formation. Donc ça, c'est un vrai point positif. En France, je pense c'est pas un, c'est un big deal alors en France, hein, c'est pas vraiment grave. La formation apparemment, enfin, elle est gratuite, elle est très facile, etc. Mais euh, à l'étranger, c'est beaucoup plus problématique, surtout qu'il peut être beaucoup plus euh, sévère et violent. Hein. Euh, apparemment, euh, aux États-Unis, ça peut être, euh, selon sur qui on tombe, ça peut être vraiment, euh, on peut vraiment nous faire chier. pareil au Canada, Paris dans d'autres pays. Nous voilà, on est sur un drone qui peut-être même passera. Alors ça, je ne sais pas. Une tête sur des pays, vous savez, qui n'autorisent pas les drones d'habitude. Peut-être que là, il passera à la douane. Euh, vous savez, hein, avant que vous partez en voyage, renseignez-vous bien où vous allez et que le drone est autorisé, parce que sinon, c'est un coup à ce que, à l'arrivée. Il soit confisqué, gardé à vos frais euh, à l'entrée de l'aéroport, et quand vous repartez, vous le récupérez, vous payez euh, le, les droits de stockage, les droits de qui vous l'ont garder, de gardiennage, et du coup vous repartez sans avoir utilisé votre drone et vous êtes bien blasé. Donc renseignez-vous bien sur les pays, mais peut-être que justement, passer sous ces 250 grammes vous permettra d'amener un drone dans un pays où normalement c'est pas possible. C'est un énorme point positif évidemment et DJI a été vraiment hyper intelligent de faire ça, et c'était évident que c'est ce qu'il fallait faire. Et je pense qu'ils se sont assurés, ils se sont assurés, euh, se sont assurés une, un bon futur en faisant ça à tous les gens qui voulaient pas se mettre au drone à cause de toutes ces complications législatives et ben là voilà, ils ont plus ce problème là et ils peuvent se lancer et c'est cool voilà. Donc euh, donc voilà, gros gros point positif très clairement. Globalement la résistance au vent. Euh, le mavicar tenait dans 60 70 km/h de vent, je dirais un hein, point pour l'avoir essayé euh, pour l'avoir essayé sur une plage après une session de windsurf et il tenait mais redoutablement bien au vent, c'est très impressionnant vraiment dans les rafales et tout, il arrive bien à compenser, il se fait un peu emporter mais il revient enfin voilà. Très très très impressionnant alors que la Nafi dans 20-30 km heure de vent, ça commence déjà à être la fête du slip. Il est très léger, il part dans tous les sens. Il a des, des hélices très fines, très petites hein, et très fines, et donc qui sont en plus séparées. C'est pas une hélice pleine comme le comme le Mavic Air, par exemple. Et euh, il se fait clairement balader. Hein. Très très clairement, il se fait balader. Donc c'est un gros problème hein, pour moi qui vit quand même dans une région très ventée hein, dans le sud de la France. Et euh, autre, euh, et donc ça c'est quelque chose que j'ai vu par exemple au, au mariage. Hein, mes plans de mariage, il y a vraiment pas beaucoup de vent, mais je, rien que le fait d'être un peu en l'air, qui est quelques courants d'air par. Ben, voilà des endroits, j'avais du coup ben, des petits des petites embardées par moment et donc ça vraiment très désagréable hein, après à, à, à du coup à essayer de re, re, refaire quelque chose de propre avec ça. Et l'autre chose toujours dans cette idée-là, c'est ça vous l'avez dû le voir si vous avez vu du test de l'Anafi, c'est que l'Anafi si on le laisse statique, ben il est pas statique du tout hein, comparativement à DJI. DJI c'est fou. On, on fait on fait décoller le drone, on le laisse à son endroit, il bouge pas, s'il prend une rafale, il va un peu bouger, il va se remettre. C'est hallucinant, il reste sur je sais pas un cadre de 5 par 5 cm. Quoi. Il va pas avoir plus de décalage de 5 ou 5 cm peut-être un peu plus mais voilà enfin en tout cas si vous prenez un pad de décollage vous montez même à 100 mètres euh, vous montez à 100 mètres vous le redescendez sans avoir rien touché à avancer reculer juste vous le faites monter à 100 mètres vous redescendez et ben vous verrez que euh, 90% du temps il sera pile poil au centre du pad de décollage donc c'est hallucinant pour ça DJ est vraiment euh, vraiment très très fort là dessus et euh, ce qui est pas le cas du tout la nafi la Nafi, deux trois fois, euh, euh, alors du coup je faisais attention à ce que je savais, mais c'est vrai qu'avec le Mavic Air, je faisais des fois là, les trucs un peu rigolos essayer de passer <coughs> près des arbres entre les arbres, à monter entre des arbres des choses comme ça, avec la Nafi, j'essaye pas hein. c'est vraiment, c'est trop trop aléatoire des fois il y a une embardée, on ne sait pas pourquoi donc, oh là, là non, non, non, euh, <coughs> non non non du coup, la Nafi pour ça, très très mauvais enfin très mauvais, Mauvais, très clairement par rapport à DJI en tout cas, et du coup, voilà, je sais en ayant vu les tests, hein, je vous dis, le Mavic Mini tiendra moins bien au vent que le Mavic Air, mais tiendra quand même franchement bien au vent comparé à Nafi et en plus ce sera vraiment très très statique c'est vraiment du DJI à ce niveau là donc ça c'est vraiment les deux gros points on va dire qui euh, qui m'ont fait euh, qui m'ont fait me dire ah, bah ça pourrait vraiment m'intéresser une autre chose que, que je regrette un peu de ce, ce drone c'est que oui il est très léger mais il n'est pas très compact vous voyez qu'une fois replié ce machin là est quand même très long. Il fait quand même pas mal en longueur. Et en plus, euh, du coup, vu qu'il est quand même très fragile, hein, du coup, c'est ce que je vous ai un peu euh, laissé entendre avant. Il est quand même, c'est vraiment beaucoup plus cheap hein, tous les plastiques. Tout, tout a du jeu. Tout est très léger. On a peur de si on tord les les pattes là, de les casser très facilement. Ça fait vraiment, ça rassure pas. Hein. Clairement, par rapport à un, à un Mavic Air par exemple, ça rassure pas du tout. Et du coup, clairement, ça, euh, contrairement au Mavic Air que moi je le balançais dans mon sac replié, je savais qu'il y aurait pas de problème. Et ben, en plus, ce Mavic Air, il faisait que ça en longueur à peu près. Hein, il devait s'arrêter à deux tiers. Là du coup, bah, je suis obligé de transporter avec sa housse, bon ce qui est pas gravissime en soin, hein, mais vous voyez que je me sens obligé de prendre la housse avec et vous voyez que le machin là, mine de rien, c'est quand même assez grand quoi. Ça pour le rentrer dans un sac, ben je rentre pas directement verticalement dans mon sac de rando ou dans mon sac, euh, dans mon sac qui me va bien là, le, le, le Warpro Whistler. Donc c'est un vrai problème, sachant qu'en plus de ça, donc en plus du drone en lui-même, la, la, la télécommande euh, est euh, plus légère, mais quand même beaucoup plus encombrante. Elle est plus encombrante parce qu'elle a, elle a, elle est plus haute, elle est ici plus haute, elle doit être un tout petit peu plus profonde aussi ici et surtout elle a pas les joysticks qui se démontent et ça mine de rien ça prend un max de place pour rien du tout et ça carrément dj il a bien compris dès hein, dès le mavic air et même avant hein, je crois sur un des pros et euh, du coup ça c'est emmerdant quand même ça c'est de quelque chose ça me prend de la place dans le sac pour pas grand chose et, euh, et voilà et ça m'embête aussi Donc, du coup je me suis dit waouh le, le, le form factor du mavic mini vous avez vu hein, c'est ridicule hein, c'est un petit cube un petit pavé ça rentre dans n'importe quel sac, dans n'importe quelle poche avec les séparations de sac photo. C'est hyper facile à transporter. Voilà, c'est vraiment et pareil pour la télécommande. On peut rentrer la télécommande et le drone dans la même poche de séparation pour sac photo et basta quoi. Donc ça, c'était vraiment une, un, un point qui me faisait, qui me faisait bien envie. Avais-je euh, vous parler de la télécommande justement Un truc que j'aime pas du tout sur cette télécommande et à l'usage, m'en suis vraiment rendu compte. Et je pensais que j'aimerais bien en plus et en fait, je sais pas, c'est mal implémenté. C'est que au lieu d'avoir la molette ici, vous savez, sur DJI, on a une molette en fait qui du coup. En vient tirer et qui après a un retour tout seul avec un ressort et on vient la tirer plus ou moins fort pour faire incliner plus ou moins vite la Gimbal et ça ça se règle en plus on peut régler plus ou moins vite sur un affi c'est pareil on peut régler plus ou moins vite la vitesse mais ce petit truc là du coup pour l'incliner en fait on a une gâchette qui va aller soit vers le haut d'accord soit vers le bas ok mais en fait là donc pareil avec un ressort Okay. Mais là, on a beaucoup moins de courses et euh, c'est vraiment, euh, c'est très compliqué d'avoir quelque chose de très sensible pour avoir une montée de gimbal, même en réglant dans l'application, pour avoir une montée de gimbal toute toute douce. Et donc ça, ça m'embête vraiment souvent. Il faut vraiment que je me reprenne à deux, trois fois pour trouver exactement le bon endroit pour avoir quelque chose de fluide et de doux pour faire une montée, un reveal hein, typiquement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'emmerde et je regrette immensément euh, les manettes et commandes des DJI pour ça parce que vraiment la petite molette, bah, elle va beaucoup mieux pour faire ça. Donc voilà, encore un autre point. Et euh, enfin, le dernier point, c'est que. Euh, alors, je vous avoue que celui-là, j'ai pas trop trop testé en zone urbaine, hein, comme je vous ai dit, donc j'ai pas trop pu vérifier euh, le, les, si, si c'était mieux ou pas par rapport au problème que j'avais avec le Mavic Air. Mais euh, ce qui a été dit dans beaucoup de tests que j'ai vu c'est que le Mavic Mini a un wifi qui tient beaucoup mieux que euh, le Mavic Air et que donc potentiellement, il sera beaucoup plus euh, facile d'utiliser. Euh, il aura une connexion beaucoup plus stable que euh, que le Mavic Air euh, en zone urbaine, par exemple. Autre point positif, c'est également l'autonomie. Elle est assez folle. Le drone est donné pour 30 minutes de vol et dans tous les tests que j'ai vu c'est à peu près ça les mecs qui tiennent 27 28 minutes donc c'est excellent pour un petit drone c'est vraiment très impressionnant moi je faisais de l'ordre de 13 14 minutes on va dire avec le spark et de l'ordre de 22 23 24 minutes avec le, le Mavic Air, et je suis à peu près à ça Je dois jouer dans les 22 23 minutes avec la nafi donc pour vous dire être plus haut que ça dans un drone plus petit c'est quand même très impressionnant il est plus léger hein. il a il fait moins de choses donc il consomme moins aussi mais c'est quand même très très impressionnant bravo DJI, vraiment à ce niveau là euh, nickel quoi et évidemment, le dernier point très très positif, hein, qui aurait peut-être pu passer tout au début aussi, c'est son prix 399 euros tout neuf, prix tarif. Le drone euh, nu avec sa télécommande, avec sa télécommande, hein, contrairement au Spark qui venait sans télécommande, lui il est bien fourni avec sa télécommande. Donc 399 euros, voilà quoi, c'est quand même fou euh, pour ce qu'il arrive à faire, pour tout, toutes ses qualités, c'est quand même très impressionnant. Bravo DJI. Le Filmer Combo est très intéressant à 500 euros avec du coup trois batteries, sachant que chaque batterie vaut 45 euros, donc c'est super intéressant. Donc vraiment niveau placement tarifaire. Je trouve que ce euh, drone est extrêmement bien placé. Il dégomme complètement euh, la fiche qualité-prix euh, du du, euh, du Spark. Très clairement, hein. pas du tout du Mavic Air, mais du Spark. Clairement, euh, il ouais, n'y a plus aucune raison d'acheter un Spark aujourd'hui. Donc voilà, euh, je, je, je, à ce niveau-là, c'est vraiment un très très gros point positif. C'est évident, bravo DJI voilà, Ça, c'était tous les points qui m'ont fait vraiment être à deux doigts de craquer à un moment. J'ai failli profiter la, le week-end dernier. Il y avait 10 euros offerts tous les 100 euros d'achat sur la Fnac, sur, pour les, ceux qui avaient la carte adhérent. Ah, j'ai failli craquer, j'ai failli craquer. Et au final, en continuant à regarder des choses, continuant à regarder des choses, j'ai pas craqué. Et je pense que j'ai bien fait pour mon utilisation et je vous explique pourquoi. Donc, les points négatifs de ce, euh, de ce euh, Mavic Mini. Le premier pour moi, c'est qu'il filme pas en 4K, mais j'étais prêt à faire la concession. Car comme je l'ai mentionné en commentaire, ou je l'ai un peu mentionné, je crois, dans la vidéo, sur pourquoi filmer en 4K, justement, euh, donc qui est en fiche, hein, je vous rappelle, euh, je, euh, je pense que la 2,7K, permettrait de suffire pour esquiver les problèmes de compression youtube je pense que à, déjà à partir de 2,7k c'est beaucoup mieux même si 4k c'est encore beaucoup mieux donc ça voilà c'était un point qui est de base m'embêtait, mais je pense que ça aurait pu passer au final Voilà, par rapport à tous les avantages que j'avais à côté j'aurais été prêt à faire cette concession là où je commence à moins vouloir faire de concession c'est euh, c'est sur la photo euh, les photos il ne fait pas de RAW, il n'enregistre ne, pas de dng ce mavic mini contrairement au R et euh, le spark je sais plus non le spark ne faisait pas de RAW de mémoire non plus et du coup ça je trouve ça vraiment dommage parce que un peu comme l'histoire de la 4k pour moi c'est vraiment purement et simplement une limitation un bridage de la part de la marque DJI qui veut segmenter ses drones et qui veut pas que le euh, mavic mini risque de cannibaliser le mavic air et donc ils préfèrent ne pas mettre de 4k ils préfèrent ne pas mettre de, euh, de RAW alors que c'est le capteur fait la même taille à mon avis c'est le même capteur et à mon avis euh, le processeur qu'ils ont mis dedans euh, permettrait de faire de la 4k et permettrait sans, sans aucun doute de faire du RAW ça j'en suis sûr même si certainement ça toucherait ça, ouais, ça réduirait la durée de vie de la batterie l'autonomie etc mais il n'empêche que je trouve ça un peu euh, euh, ça m'embête un peu cette politique de bridage de, de ok, ben bah, ça elle pourrait le faire mais on préfère pas le laisser le faire pour pas que ça mange euh, notre euh, notre drone supérieur donc ça ça, ça m'embête un peu et c'est un peu également le cas avec le troisième point qui est vraiment un des points qui, qui m'a fait euh, dire non mais c'est bon et euh, je, je prends pas lui c'est que ben bah, il apparaît le mavic mini a également tous euh, les euh, vols euh, les types de vols vous savez les raccourcis de vol pour faire par exemple le cercle pour faire l'ellipse le boomerang le dronie le rocket machin machin tout ça il l'a très bien par contre il n'a pas du tout le suivi de sujet et moi le suivi de ben quand même c'est quelque chose qui m'intéresse bien pour me filmer de moi même ou même pour me filmer avec ma femme quand je marche et du coup ça m'embête quand même beaucoup et c'est vraiment un point que je trouve assez assez méchant de la part du DJI parce que il arrive très bien à détecter les personnes quand c'est pour faire justement par exemple un, un, un cercle autour on fait bien le cadre autour de la personne il va bien continuer à détecter la personne même si elle bouge donc c'est bien que le drone en lui même arrive son intelligence artificielle son cerveau son petit processeur arrive à comprendre ça par contre euh, voilà ils n'ont pas voulu qu'on puisse vraiment se suivre en marchant euh, de dos etc etc ça ils ont ils n'ont pas implémenté donc encore une fois c'est plus une limitation euh, de la part de DJI que euh, c'est une limitation qu'ils ont eux-mêmes imposée qui moi m'embête un peu quand même que je trouve ça un peu dommage et tout ça s'accumulant ça fait que déjà voilà je, ce, ce mavic mini ne m'intéresse plus plus des masses quoi euh, L'autre chose, un autre point, c'est que je vous ai parlé de la recharge euh, avec une powerbank, donc ça c'est tout à fait le cas, mais contrairement ici à mon Anafi où moi directement je peux recharger ma batterie en elle-même avec le port directement sur la batterie, le Mavic Mini, les batteries n'ont pas de port dessus. Il faudra que euh, votre batterie pour qu'elle soit rechargée, comme dans 99% des cas, comme pour un, un appareil photo par exemple, il faut que votre batterie soit dans son boîtier. Donc Pour la pour, la, pour le Mavic Mini, il faudra que la batterie soit dans le Mavic Mini et qu'on branche en micro USB le Mavic mini pour qu'il charge la batterie. Donc ce qui veut dire que vous pouvez pas charger une batterie en même temps que vous êtes en train de voler avec une autre. Donc ça c'est un vrai problème, enfin c'est un, un petit problème, je trouve pas que ce soit la mais c'est quand même un problème à prendre en compte. Autre chose, c'est du micro USB au lieu du USB C. Bon moi je trouve ça toujours dommage euh, sur le euh, sur le Mavic Air, ils avaient mis de USB C mais ça rechargeait pas, mais ils avaient mis du USB C. Là, ils reviennent au micro USB, c'est toujours des trucs qui me je comprends pas pourquoi tout le monde passe pas à l'USB C maintenant. Ça me dépasse un peu. Donc voilà, c'est un peu dommage. Et, euh, et du coup donc le seul moyen de recharger en fait à l'extérieur de votre de votre drone c'est d'utiliser euh, le euh, chargeur externe de trois batteries qui est vendu avec le, le pack euh, Flymore Combo où du coup bah, dedans vous pouvez mettre trois batteries et vous pouvez effectivement charger l'ensemble avec un micro usb et du coup ça va charger une batterie après l'autre et, euh, et ça va bien le faire donc ça ok mais il n'empêche que du coup il faut acheter euh, soit le pack soit acheter le chargeur externe qui est mine de rien assez encombrant moi alors, en général je vous ai dit j'essaie tout le temps d'avoir seulement deux batteries pour tous mes trucs comme ça j'ai une batterie qui charge quand l'autre euh, quand l'autre est utilisé j'ai pas envie d'avoir trois quatre cinq batteries etc et du coup bah voilà avoir trois batteries m'intéresse pas forcément par contre ça m'intéresserait d'avoir le peut-être le chargeur externe mais il est très gros j'ai pas envie d'avoir un truc très gros en randonnée des choses comme ça donc voilà au final pas pas idéal pour en tout cas moi ce que je veux en faire euh, l'autre chose tant que je parle de la batterie ça c'est plus des petites précisions mais euh, la batterie les batteries contrairement à toutes les autres batteries chez dji même sur le spark n'a pas ça le fait que quand j'ai à vide ah, merde, je peux pas vous le montrer, attendez. J'espère que l'autre n'est pas vide. Elle est peut-être vide aussi. Ah, oh, les deux sont vides. Les deux sont vides. Ce que je voulais vous montrer, c'est que là, attendez, je vous le montre de plus près. Il faut que je recharge du coup. faut que je le montre de plus près. Mais ici, d'accord, on a euh, quatre témoins lumineux. Où quand on appuie normalement sur le bouton Power, hein, il s'affiche et il montre du coup le niveau de batterie. Si on a quatre, euh, quatre barres, ça veut dire qu'on a au moins 75% de batterie. Donc voilà, ça, ça vous dit. Et c'était le cas sur tous les autres DJI. Hein, on a ce, ce même témoin lumineux. Là, on va pas l'avoir. Donc typiquement, là, je pourrais pas vérifier comme je le fais là euh, si ma batterie est vide ou pas. Là, celle-là, elle est vide. Et du coup, ça veut dire qu'il faut soit rentrer la batterie dans le drone, soit la rentrer dans le chargeur externe pour voir le niveau de batterie qui reste. Euh, soit du coup allumer le drone pour voir le niveau de batterie qui reste mais bon c'est un peu un peu plus contraignant un peu moins bien pensé je trouve et c'est un peu dommage alors c'est clairement ils ont fait des économies un hein, partout où ils pouvaient mais voilà je trouve ça un peu dommage d'avoir fait des économies là dessus donc il n'y a pas cette possibilité -là. là je vous invite à aller voir ma vidéo où j'ai craché mon avicair contre un mur euh, puis il est tombé à peu près de 4 5 mètres par terre sur un parking en béton donc autant vous dire que c'était mais euh, et en plus j'arrivais vite hein, c'est-à-dire je suis arrivé à fond j'ai pas fait gaffe qu'il y avait le mur bam et après il s'est pété la gueule par terre bloum, et euh, quand mais pour moi, c'était foutu quoi. Et au final, il avait euh, rien de grave. C'était cosmétique. Il avait une petite rayure, un petit cache qui avait sauté, mais il avait rien eu du tout. Il avait rien eu du tout en particulier parce que la gimbal est vachement bien protégée dans la vicaire Elle est vraiment très euh, rentrée. Et il y a tout autour des choses qui la protègent, en particulier sur le côté. Il y a vraiment un cache qui fait que il y a juste le bas bas de la de la gimbal euh, du gimbal qui est euh, qui est euh, exposé. Mais en fait, même comme ça, il est juste à fleur. Donc, du coup, moi, il avait touché et j'avais eu une marque sur mon gimbal, mais ça n'avait pas fait péter la. Gimball, ça n'avait pas arraché tout le capteur etc d'accord euh, quelque chose qui est déjà beaucoup moins le cas sur la nafi mais la nafi vous voyez qu'ici quand même j'ai sur les côtés j'ai quand même ces deux petites barres qui sortent là et qui permettent que s'il vient se cracher ça au moins protégera un peu ça Alors je vous avoue que j'ai vraiment pas du tout envie d'essayer ça surtout sur l'anafi parce qu'à mon avis il explosera mais je trouve qu'il est quand même plus protégé que par exemple ben, un mavic 2 pro ou euh, un mavic 2 ou euh, justement le mavic mini quand vous regardez le mavic mini a vraiment la gimbal qui est vraiment très basse ou même quand il se la gimbal touche limite hein. dès qu'on va avoir un terrain pas tout à fait plat ça va être très très limite et du coup le moindre crash avec ce truc-là je pense que la gimbal est très très exposée en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle est énormément plus exposée que sur mavic air vraiment allez voir la vidéo que je vous ai mis en fiche c'est impressionnant le mavic air peut prendre des shoots et j'avais mis aussi une autre vidéo vers vers une autre chaîne vers un autre test en anglais ou en espagnol je sais plus où il montrait ce qu'il faisait subir au mavic air et c'est impressionnant le mec qui le bazarre dans tous les dans, sur tous les trucs qu'ils voit et le balance dessus et le machin ne bouge pas c'est vraiment hallucinant le mavic le mavic air est très très très solide pour ça et le mavic mini à mon avis sera beaucoup moins solide et sera beaucoup plus sensible aux chutes donc voilà ça c'était une autre chose qui me faisait me dire euh, franchement ils auraient pu reprendre le schéma global du mavic air pour bien protéger la gimbal euh, du coup maintenant que je parle de ça euh, je vous l'ai déjà dit avant mais euh, j'aime pas trop non plus le, le, la logique de mettre des trous à l'avant comme sur le mavic euh, le mavic air euh, ou sur le mavic 2 ou sur le mavic pro euh, 2 pro euh, pour faire moi, je le prends un peu. Alors, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être juste de l'esthétisme, mais moi, je le prends un peu comme euh, soit ils voulaient mettre des capteurs à la base et finalement pour alléger et, euh, et baisser le prix, ils les ont virés et ils ont laissé le châssis un peu comme vous avez sur les sur les les bagnoles quand vous avez pas par exemple les veilleuses en bas et ben du coup vous avez les emplacements qui sont bouchés avec du plastique. Bah là, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Ou alors ça se veut un peu tunis avec une espèce de pseudo grille d'aération que ce n'est pas une grille d'aération hein, manifestement. Et du coup, voilà, je trouve ça un peu dommage de, de faire de faire de donner l'impression qu'il y a des capteurs frontaux pour quelqu'un qui c'est qu'on n'est pas du tout, alors qu'il n'y a pas de capteur frontaux. Hein. Les seuls capteurs qu'il y a, ce sont les capteurs en dessous. Il y a deux caméras de position. Là, moi, j'en ai une hein, sur celui-là, et c'est les capteurs de position pour, par exemple, quand on est à l'intérieur et qu'il n'y a pas trop de GPS, que lui arrive à bien se stabiliser au-dessus d'une position fixe de ce qu'il voit en dessous de lui. Et donc, il n'y a pas de capteur de détection euh, avant euh, ni en dessous, d'accord. Lui, il va juste se positionner avec ça. Il ne va pas esquiver des choses. Si, il va peut-être esquiver des choses quand même en bas, mais il ne va pas du tout esquiver des choses de ce qui lui arrive devant lui. Alors, c'est pas gravissime parce que moi, typiquement, je pense que là, on crache le plus les drones. C'est certain pas quand on va devant, mais c'est plutôt quand on va sur la gauche, sur la droite, ou en arrière. Donc pour ça, je pense que le Mavic 2 Pro, le Mavic 2 sont bien plus performants, hein, clairement. Et du coup, pour moi, c'est pas rédhibitoire. Mais je, voilà, je tenais quand même à faire la précision. Euh, je trouve ça un peu bizarre de mettre des emplacements à capteurs sans mettre les capteurs. Voilà. Donc je le dis. Je le dis. Je dénonce, monsieur. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est le cas. Alors un autre truc qui m'embête un peu, c'est pareil, c'est pas rédhibitoire, mais je trouve ça un peu dommage, c'est que sur le Mavic Mini, contrairement à ma connaissance à tous les autres drones DJI qui ont toujours existé, on peut pas changer les hélices à la main on va être obligé comme ici sur le lanafi en fait on a des petites vis avec euh, avec un pas de vis ex vous savez euh, les trucs euh, ça s'appelle ex les ex euh, les vis ex d'accord il faut vous trimballer du coup, la petite clé qui va avec, la petite clé X. Alors c'est tout léger, ça prend pas de place, il hein, y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ça veut dire qu'il faut penser à la prendre, ça veut dire qu'il faut l'avoir avec ça, ça veut dire qu'il faut la changer de sac. Alors moi là, je la laisse dans la housse, donc ça va, ça me fait pas trop chier. Mais je suis sûr que euh, le Mavic, euh, le Mavic Mini, typiquement si je me l'achetais, je le prendrais directement tel quel, je le prendrais pas là où ça avec. Et du coup, ça veut dire qu'il faut tout le temps que je pense à avoir ça et que je déplace de mes sacs en mes sacs. Et ça, c'est clairement un truc qui va m'emmerder. Alors que les euh, DJI jusqu'à présent, allez voir ma vidéo où je vous montre comment changer les DJI euh, du Mavic Air. Mais c'est légalement le cas pour les autres, on peut juste pousser, tourner, enlever l'hélice et prendre une nouvelle hélice, pousser, tourner, ce qui fait que voilà, on la change en deux secondes, pas besoin d'outils on est sûr que même si on casse une hélice en vol on va pouvoir la changer, on n'a pas besoin d'outils en question donc voilà, donc ça encore une fois c'est un petit truc, mais ça s'accumule, ça s'accumule donc ça embêtant euh, je vous ai parlé du coup de euh, de, euh, de la du transport du Mavic euh, Mini donc il n'a pas de housse fournie avec de base contrairement au Mavic Air qui même dans la version standard avait sa housse pour le drone en lui-même, là on n'a pas du tout de housse fournie, on va avoir une housse fournie que quand on va prendre le flymore Combo, comme on avait avec le flymore Combo une housse beaucoup plus grande pour le Mavic Air, où on peut mettre tout dedans, on peut mettre trois batteries, on pouvait mettre le chargeur, etc, etc, mais c'est énorme, le, la boîte en elle-même doit faire ça par ça, quand le drone fait ça par ça, elle te commande ça par ça, ils auraient pu réduire à mon avis par à peu près 2 la taille de ce machin là et du coup je trouve ça un peu dommage de faire un drone tout mini pour au final euh, euh, avoir un truc super encombrant quand on veut le mettre dans la housse de transport donc ça je trouve ça complètement débile euh, mais ça aurait pas été un problème pour moi parce que moi j'aurais mis directement dans une de mes poches photo de sac donc voilà donc je vous le dis quand même et l'autre chose que je trouve un peu débile ça c'est encore une, une remarque générale c'est que euh, c'est que vous savez, ils fournissent avec votre drone qui fait pile poil 249 grammes. Donc ça, tout le monde l'a vérifié. Euh, le drone fait 248 grammes sans carte micro SD. Quand on met une carte micro SD dedans, il fait 249 grammes. Donc ils ont fait express, c'est magnifique. Hein, vraiment, pour ça, ils ont été très intelligents. Mais euh, du coup, vous savez, ils vous fournissent un espèce de petit sticker que vous pouvez euh, customiser, colorier comme vous voulez, etc., et euh, coller sur le drone et pour euh, du coup avoir votre drone personnalisé. Là, moi, petite remarque. Hein, je vous dis quand même attention. À mon avis, vu la taille du sticker, c'est bien possible qu'il passe les 1 grammes et qu'au final du coup, du coup, si quelqu'un c'est un flic, euh, c'est si, si, si quelqu'un vous choppe et veut vous emmerder, potentiellement, si vous avez euh, le sticker collé, si ça se trouve, vous avez passé la barre des 250 grammes et vous n'allez plus être dans la loi. Donc je trouve ça un peu dommage de faire un truc pile poil au poil de fion à 249 grammes pour au final potentiellement le faire dépasser la barre fatidique des 250 grammes en lui collant un stickis dessus. Donc voilà, moi c'est juste pour vous dire, hein, je pense pas de façon qu'il euh, y ait des gens qui vous, vous demandent de peser le drone, mais il n'empêche que euh, je trouve ça euh, un peu dommage et je préfère le préciser. Parce qu'à mon avis, avec le sticker, ça dépasse les 250 en armes. Alors ça doit être pile poil et du coup, c'est limite quoi. Donc voilà, petite autre petite précision de truc un peu un peu mal pensé, je trouve, même si pourquoi pas euh, permettre aux gens de customiser leurs trucs. Ça fait un truc un peu familial. Peut être les gamins peuvent dessiner dessus. Voilà bon pourquoi pas, pas de souci là dessus. Euh, enfin, du coup, là, je vous ai parlé justement du poids avec la carte micro SD. Je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, la carte, euh, que ce soit le, le port euh, micro USB ou l'emplacement de la carte micro SD ne sont pas protégés avec une petite trappe, une petite porte et du coup ça moi ça m'embête un peu parce que typiquement moi qui suis souvent à côté de la mer, qui suis souvent dans des zones bah, un peu humides, salées, ça veut dire que potentiellement j'ai de l'eau un peu salée qui va rentrer dans mon port de carte micro SD, qui va peut-être oxyder mon, mon port de carte micro SD, pareil pour mon câble, pour mon port micro USB, donc ça c'est quelque chose, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas fait l'effort, surtout que pour moi il hein, y a, le, y a, le, y a le, le, le petit décrochement fait pour, et pareil est-ce que c'était pour gagner du poids du coup c'était le truc qui leur a fait passer sous les 250 grammes, mais voilà. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas une petite trappe toute légère, mais qui juste fasse un peu la protection, euh, pas hermétique hermétique, mais qui fasse la protection comme sur le Mavic Air, pour éviter de d'avoir des trucs qui rentrent dans ces ports là. quoi. Je parlais d'eau, mais ça peut être de la poussière, ça peut être un truc qui fait vraiment chier quoi. Donc voilà. Euh, typiquement quand vous savez quand vous le faites décoller ou poser, euh, vous savez, hein, qu'il y a de la poussière, de l'herbe, avec les hélices il y a tout qui vole et potentiellement on va faire rentrer des trucs dedans et ça va être euh, la grosse merde. Un autre point négatif, c'est pareil, c'est pas rédhibitoire, mais il euh, y a un truc qui est vraiment embêtant. Euh, le truc pas trop embêtant, c'est que ils ont créé une nouvelle application. Rien que pour ce drone, du coup ça s'appelle DJI... Go4, non Go4, c'est déjà celle qu'on avait sur le mavic Air. Je sais pas comment elle s'appelle. Une nouvelle application qui du coup apparemment est quand même mieux pensée. On a un peu plus de place sur l'écran. Apparemment, l'application maintenant est en français, donc ça c'est un point positif hein, pour vous. Euh, moi, je m'en fous euh, que ce soit en anglais, ça me va très bien. Mais ça peut être un point positif. Hein, je comprends très bien. Et euh, par contre, ce qui est clair, c'est du coup bah, ceux qui sont habitués à l'autre application vont être un peu emmerdés. Ça à la limite, voilà, c'est un, une habitude à reprendre. Euh, par contre, c'est vrai que si on a deux drones, avoir une application d'un côté puis l'autre, alors c'est la même marque, c'est un peu emmerdant. J'espère qu'ils vont uniformiser et faire que tous les drones puissent être pilotés avec la même euh, nouvelle application et en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, le vrai point négatif c'est que dans cette application autant on peut contrôler manuellement tous les paramètres de la photo autant on peut pas du tout régler euh, manuellement ni les shutter speed ni les iso euh, pour euh, pour la vidéo on va pouvoir régler la compensation d'exposition mais on va pas pouvoir régler nous mêmes à la main euh, le shutter speed par exemple c'est vraiment embêtant hein, pour certains clairement moi ça peut m'embêter aussi donc ça c'est un petit peu dommage euh, ça va peut-être être court être...